Salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h J'espère que vous allez tous très bien Les amis, pour ma part, ça va nickel Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui Pour une toute nouvelle vidéo Cette fois-ci, du côté de la transport L7C Family Vous l'aurez compris, toujours accompagné de mon magnifique euh, DAF, les amis J'espère que vous allez bien, et hop, en cours de route Je rentre dans le camion et paf Magnifique, nous sommes, vous l'aurez compris À Chirac, regardez comme c'est beau Les fenêtres sont grandes ouvertes, on va peut-être les refermer Parce qu'il commence à faire un petit peu... Euh, un petit peu frisquette. Voilà, je découvre un petit peu le, leur nouvel entrepôt. Transport L7C Family, ça s'est vraiment bien agrandi. Et euh, voilà, my goodness, il a fait un super beau chantier là. Et euh, tous les employés, bien sûr, ils ont fait un super beau chantier. Alors les amis, aujourd'hui, on transporte, vous voyez derrière nous, des camions. Euh, puisque du coup, euh, bah, L7C Fox euh, m'a demandé du coup de, de livrer ces, ces camions-là. Il est en train d'agrandir une flotte. Et euh, je crois qu'il est en train de conquérir littéralement euh, tout le monde. Euh, mais bon, on n'est pas là pour, euh, pour débattre là-dessus. Euh, moi aussi, moi aussi, je vais euh, conquérir Grand Utopia. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Mais donc voilà, euh, il est en train d'agrandir sa flotte de, de camions et donc il est en train d'en livrer un petit peu partout. Donc euh, attention tout de même à la concurrence. Bref, allez, on part d'ici donc la Transport L7C Family. Incroyable, trop stylé. Encore une fois les amis, euh, je vous invite à aller regarder euh, sur sa chaîne YouTube sa présentation du coup du, du nouvel entrepôt. Et donc du coup de la VTC, euh, de, la VTC euh, de la S7C Family que vous pouvez rejoindre bien sûr. Et que je vous invite à rejoindre si ça vous intéresse hein, de rejoindre sa, sa VTC, enfin leur VTC du coup. Puisque bah, pour ma part mon entreprise euh, euh, Truckers MP, euh, pour être très honnête avec vous, elle est un petit peu inexistante. Donc euh, voilà, vraiment euh, pour le coup n'hésitez pas. hop Et on va prendre cette euh, petite euh, route euh, que j'aime beaucoup. Alors c'est ça ce qui me fait marrer c'est que pour aller dans leur, euh, dans leur entrepôt... C'est déjà le parcours du combattant faut, Déjà là tu fais tes preuves Voilà, Déjà là il faut que tu montres que tu es capable A gauche je me demande Où c'est que ça va d'ailleurs Je me suis toujours demandé où c'est que ça allait à gauche J'y suis jamais allé J'imagine que c'est une route en pointillé J'avais cru voir ça sur le GPS de Fox Mais alors où c'est que ça mène C'est une bonne question Hop. Bon, encore une fois je vais vous faire une démonstration De, de mes talents de, de conducteur Alors Là on va avoir un petit problème Au niveau de l'itinéraire d'ailleurs Parlons-en Donc nous sommes à Chirac Je vais vous montrer précisément Où donc Au niveau de la L7C Transport D'ailleurs on a une cinématique ici Donc hop on va faire un petit tour On va y aller On est là pour ça euh, Et on va du coup De nouveau à Saint-Sylvestre-Capel Bon plus précisément ici donc euh, Rien de bien euh, méchant Avec du coup une nouvelle route à explorer ici Mais voilà Le plus important c'était De faire cette mission Pour la VTC De L7C Fox Et vous voyez ce sont des Scania Qu'on transporte Comme quoi Taf, c'est mieux que Scania Euh bah non ça n'a absolument aucun rapport Par contre là on est un petit peu dans le caca Ah oui Ah oui d'accord Euh bah on va peut-être pas euh, On va peut-être pas aller à droite finalement On va peut-être pas aller à droite Alors il va falloir qu'on trouve une solution de substitution Parce que là on va se retrouver bloqué Comme des teubés, voilà bon, ça va être trop tard Parce que le camion va venir Non c'est bon Alors euh, moi je suggère quelque chose Moi je suggère quelque chose Est-ce un bon plan je ne sais pas Mais Le truc c'est que je crois que c'est un petit peu mort Pour faire autrement Donc on va essayer Si vous voulez ouais, bah il y a le poteau ça marchera pas Ça marchera pas ça marchera pas euh, bah, c'est une superbe galère dans laquelle nous sommes Ah ils sont vraiment bien installés les La SAC family. hein et... Voilà, c'est pas de ma faute les amis. Hein. C'est pas de ma faute, on n'a pas le choix. Oh purée de pommes de terre. C'est pour vous montrer que mon camion, il est tout terrain. Hein. J'ai pas pris un, un camion de 1. Hein c'est un camion de compète, messieurs, dames. Voilà, alors là, on va faire gaffe. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Voilà. Magnifique. Allez. Hop, on monte un peu sur le trottoir dans l'herbe encore. On a l'habitude maintenant. Et tout va bien. Les camions derrière vont super bien. Voilà, c'était un petit peu... Euh... L'épreuve physique de résistance. Oh mon dieu, c'était terrible. Bon, bah malheureusement, regardez les bouchons, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Ah ouais, Chirac, ça y va quand même. Vous hein. voulez tous voir Jacques Pourtant, Dieu sait que c'est plus vraiment possible. Donc, je ne comprends pas. Ah, c'est particulier quand même. C'est particulier. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. N'oubliez pas le, le pouce bleu pour l'encouragement, le petit like. Gros chien, va. Non mais et à Chirac ils sont tous fêlés hein. C'est là qu'on voit Hein Qu'il y a euh, les fox qui sont pas loin quand même hein. tu, tu sens qu'on est en bord de mer un peu quand même hein. Enfin on n'est pas vraiment en bord de mer mais tu sais que de manière générale ici c'est les mecs euh, qui sont en bord de mer hein. Ça roule comme des.. <rire> comme des schlags <rire> Ah moi je suis vraiment bien dans mes lacs hein. <rire> Ah là là, pour ceux qui ont le ref Je suis mort Je suis mort, je suis mort Bon en tout cas euh. En tout cas, voilà, ça fait du bien de, de reprendre le, le volant, de rouler tranquillou-bilou. Euh, si vous avez des, des suggestions d'ailleurs, en fait, je réfléchis. Euh, donc là, j'ai des garages. J'ai acheté des garages évidemment euh, sur euh, sur Grand utopia J'en ai même acheté un du coup, euh, comme convenu à Akokan Island. J'ai acheté un garage à Akokan Island, les amis. Avec du coup trois emplacements disponibles. En fait, ce que je savais pas, c'est que quand on achète un camion, et eh ben ça nous achète un garage dans tous les cas, je ne savais pas. Donc, résultat, j'ai deux garages. Un garage de base Où il y a justement pour ce camion là Et l'autre garage que j'avais acheté en amont comme un connard Pour rien donc C'est pas grave du coup il a trois emplacements Et donc Alors attendez parce que comme j'ai mis un point sur mon GPS il va me faire n'importe quoi Hop voilà comme ça on est tranquille Et donc du coup je vais pouvoir embaucher des chauffeurs Je vais pouvoir embaucher des chauffeurs Mais également je me suis dit Et eh, ça peut être sympa de temps en temps Tout en restant dans le RP possible D'ajouter un mode voiture et, et d'acheter une voiture. Et comme ça, de temps en temps, on peut, on peut rouler en voiture. Ça peut être sympa en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis N'hésitez pas à me dire euh, en commentaire si vous voulez revoir des vidéos en voiture. Sachant que j'ai, je crois, je vais pas vous spoiler, mais j'ai déjà installé un mode voiture pour euh, voir si ça fonctionnait. Et c'est une voiture. Euh... Voilà, c'est une voiture que je pense à peu près tout le monde aimerait avoir. Et donc en vrai, ce serait plutôt, plutôt pas mal et, et ça rendrait le truc sympa, tu vois. Ça fait un peu le routier, le routier riche euh, entre deux entre deux livraisons de camions. Bah voilà, il, il va à son boulot en voiture avec sa, sa, sa belle bagnole que je ne citerai pas avant de savoir si vous êtes chaud ou pas. Hop. Allez, on fait le tour du rond-point. Alors cette intersection, elle est quand même vachement marrante. Alors ah, on a non, le feu rouge. Ok, d'accord. Ok. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre comme intersection. My goodness, il a voulu essayer quelque chose. Alors, je sais pas du tout si dans la vraie vie ça existe. Des intersections comme ça. Mais je ne pense pas parce qu'il. Enfin, alors. Si une intersection comme ça existe, dites-le moi. Et où ça Et je veux voir en image. Je chercherai sur internet. Et j'aimerais savoir en quoi c'est rentable. Je pense pas du tout que ce soit rentable. Hein. C'est pas pour rien qu'on a créé des giratoires. Là, c'est n'importe quoi. Alors, la vue est très belle ici. J'ai jamais pris cette route. Alors, peut-être que cette route est nouvelle. Je ne sais pas. Mais cette route ne me dit rien. Et on se croirait dans les. On se croirait dans la Savoie du coup Là on se croirait vraiment dans la Savoie tranquillou bilou euh, Manque plus que les vaches Manque plus que Fatal Bazooka et, euh, et on est pas mal Voilà on est avec les petits pissenlits Ça va petit Cupidon là Ton cœur balance droite gauche droite gauche Eh oui Ah bah voilà hein. c'est les choses qui arrivent Et des fois on, au lieu de choisir on, on prend deux et on se retrouve avec, euh, avec deux femmes en même temps <rire> Mais qu'est-ce qui m'arrive Moi je suis complètement teubé moi aujourd'hui Bref Petite zone 70 bien sûr Pourquoi Parce qu'il y a une intersection Donc danger Donc ralentir la vitesse Et donc tout le monde s'en fout Personne ne ralentit ici Ce qui est pas bien Attention tout de même Et puis finalement on arrive de nouveau Donc sur... Alors j'ai du mal à retenir le nouveau nom saint sylvestre capelle Scania-Dealer On va chez un Scania-Dealer Donc en gros... Je voulais pas le dire en début de vidéo Mais maintenant je pense qu'on peut le dire Soyons honnêtes Mais L7C Fox Voilà Vous avez compris C'est un dealer Voilà il est dans le deal Ah Ah oui le bug de collision Ah on était passé oh, On était là On était passé là avec Arthur Le bug de collision Ah oui alors j'ai oublié de vous préciser Parce que je suis un, un immense abruti Mais s'il y a des bugs C'est aussi parce que je suis encore sur la version bêta Alors que la version euh la, la, la, la, la, la version tout public, elle est dispo en fait hein. Ça y est, vous pouvez, je vous l'ai dit hein. Dans la dernière vidéo, vous pouvez jouer sur Grand Utopia Version 1.15, c'est totalement gratuit Moi, je suis encore sur la version bêta parce que je suis un, je suis un, un idiot absolu Voilà <rire> bon, Peut-être parce que les vidéos sont aussi tournées à l'avance Moi, bon, je dis ça, je dis rien mais euh... Moi, vous savez, ma chaîne YouTube, c'est un petit peu un retour vers le futur, hein, il faut le savoir hein. Ah non, mais c'est vrai hein. Hop Saint-Sylvestre-KPL, bien sûr et on se retrouve chez le concessionnaire Scania, chez les dealers. Les dealers. Hop là, je mets même pas le clignotant parce que je suis un tug-life. Et voilà, monsieur L7C Fox, votre livraison est faite. On va faire évidemment la manœuvre ultra... Oh. C'est cadeau ça, c'est cadeau. Ah non, d'accord. Allez, je viens de comprendre. Mais c'est cadeau, c'est quand même cadeau. Hop. Voilà. Rien de plus simple. Hop, puis moi de toute façon les cônes j'en ai rien à péter. Hop ça dégage. Et là, je suis plutôt pas mal. Hop, alors j'ai pas mis les warnings. M'colo on dit les warnings. <rire> Sans blague. Hop regardez je suis tout droit nickel. Tout droit comme dans mon string. Bem bem. Et voilà le travail. Qu'en pensez-vous monsieur dame Et voilà. Hop et là je vous mets en vue extérieure Je vous montre un petit peu le, le talent que je suis Et là on va pouvoir faire rentrer les camions Dans le hangar numéro 2 bien sûr Allez les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Bang bang Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu bien sûr Et on se retrouve très vite pour le projet d'aventure Allez c'était Mkolo et pas ma colo bien sûr Ciao ciao tout le monde Oh grande valeur je suis d'une grande valeur Au revoir